Il y a eu la crise de 2008, il y a eu les sauvetages bancaires, il y a eu les politiques d'austérité et depuis on peut bien se demander qu'est-ce que le système financier fait de nos vies. Il rend le logement de plus en plus inaccessible, il a un impact sur ce qu'on mange, sur nos conditions de travail et même sur les écosystèmes. En fait, comprendre ce qui s'est passé, comment le système fonctionne, est-ce que ça, ça ne nous aiderait pas à réagir et à agir face à une prochaine crise financière On aimerait bien éviter de revivre le même scénario. On ne va pas vous faire un dessin. Ah bah justement. On va vous faire un dessin, même Jérémy va vous faire plein de dessins. Parce qu'en fait, on est en train de travailler sur une BD qui va parler de tous ces sujets-là. Avec bien sûr, des blagues, des histoires vraies, des explications. Et notre objectif, c'est que tout ça soit parfaitement compréhensible. Pour pouvoir mener ce projet à bien, on a besoin de vous. On estime qu'on en a encore pour plus ou moins un an de travail et pendant ce temps-là, il faudra bien payer le loyer et les patates. Et ouais. bah pour nous soutenir, ça se passe ici. Merci par exemple